Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer dans Bokeh comment mettre en place une navigation guidée par domaine. Typiquement sur une page, on veut afficher différentes sélections via des kiosques. Et pour ça, on va s'appuyer soit sur des paniers pour une sélection statique, soit pour des domaines sur une sélection dynamique. Alors par exemple, euh, je veux rajouter une boîte, donc je vais choisir un kiosque de notice. Et imaginons que dans ce kiosque je veux mettre en avant une sélection euh, de disques de rap. Donc euh, je vais donner un titre à ma boîte et euh, j'ai plein de domaines et notamment j'ai un domaine qui s'appelle euh, rap, donc qui s'appuie du coup sur les. Euh, dans ce cas-là sur la, la PCD M4 par exemple pour afficher, pour sélectionner des euh, des disques de RAP. Donc, grâce au domaine, euh, toute nouvelle euh, notice qui rentre dans cette euh, catégorie bah, sera affichée dans le kiosque sur ma page. Et euh, donc, euh, c'est tout l'intérêt de créer des domaines et on voit qu'au fur et à mesure du temps, on peut avoir euh, énormément de domaines dans mon portail. Et euh, rajouter des kiosques à la queue le n'est pas forcément la, la bonne solution et va alourdir la page. Et euh, notre solution, c'est de proposer une navigation par domaine euh, à l'utilisateur du portail. Alors comment on fait ça Alors il faut savoir que là on a tous les domaines à plat, mais on peut mettre les domaines, les ranger de manière arborescente. Et comme ça on peut avoir une navigation arborescente dans ces domaines. Alors comment on fait ça euh, imaginons que je vais prendre certains domaines euh, discographiques et que je vais les euh, mettre ensemble. Pour ça, je vais créer un domaine. Donc, euh, je vais l'appeler ici discographie, par exemple. Sans paramétrer quoi que ce soit. Ça c'est un domaine qui servira juste à changer à ranger d'autres sous-domaines. Et euh, donc vos domaines. Euh, ici, voilà, discographie. Et je vais vouloir mettre d'autres domaines en dessous de discographie. Par exemple, je vais prendre les domaines euh, classiques. Hop, ici. Et je vais dire, le domaine parent de classique, je vais pouvoir prendre mon domaine discographie. Voilà. Et je vais faire de même pour mes domaines, euh, par exemple, rap et reggae. Donc, euh, reggae pareil, sous-domaine de discographie, et rap, sous-domaine de discographie aussi. Et donc, à ce moment-là, si je rafraîchis ma page de domaine, euh, je vois que j'ai mon domaine discographie et en dessous de discographie j'ai mis mes trois domaines classiques rap et reggae et euh, comme ceci je peux aller euh, plus loin c'est à dire que sous discographie classique je pourrais mettre d'autres sous-domaines et ainsi de suite pour avoir une arborescence euh, infinie alors qu'est-ce que ça, cela va nous permettre de faire et bien sur notre page au lieu de rajouter euh, des kiosques que je vais supprimer d'ailleurs par exemple Je vais pouvoir ajouter un autre type de boîte euh, qui s'appelle la boîte domaine. Euh, donc ajouter une boîte, voilà, et c'est la boîte domaine. Donc je vais prendre la boîte domaine en mode mur. Je vais supprimer ce kiosque après, donc je vais l'appeler par exemple euh, discographie. Alors comme on voit au-dessous. Euh, par défaut la boîte de domaine affiche tous les domaines, mais moi je vais vouloir prendre que ceux euh, qui sont comme sous-domaines de discographie. Donc la racine de ma boîte de domaine, ça va être discographie ici. Et à ce moment-là, la boîte affiche mes, tro mes trois sous-domaines de discographie. Donc euh, classique, rap et reggae. Qui sont ceux qu'on trouve ici, classique, rapéré. Et quand je clique sous un domaine, euh, je vais pouvoir voir la sélection euh, de ce domaine-là. Et si j'ai d'autres sous-domaines, je vais pouvoir naviguer ainsi de suite de domaine en sous-domaine et avoir un, une sorte de fil d'Ariane pour revenir euh, à tout niveau de mon arborescence. Alors par défaut, Bokeh okay, affiche euh, une vignette ici que je vais pouvoir changer. Et pour cela, il va falloir que je modifie le domaine en question. Par exemple, je vais modifier le domaine RAP. Et dans l'onglet HOT, je peux déclarer une vignette pour ce domaine-là. Donc, euh, je peux importer des images. Ici, Je vais chercher une image sur mon disque, la téléverser, et la sélectionner pour mon domaine valide je peux faire de même pour le domaine euh, reggae voilà autre exploit serveur reggae voilà je sauvegarde de même et si je rafraîchis ma page voilà on peut voir que j'ai des euh, des vignettes qui sont associées à mes domaines, et qui vont pouvoir être réutilisées aussi dans l'arborescence. Voilà donc euh, cette boîte de domaines permet d'organiser euh, d'une manière différente euh, la navigation euh, dans mon catalogue et euh, est utile pour mettre en avant euh, toutes les sélections dynamiques qu'on qu a pu faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je vais rajouter du coup, une nouvelle, euh, un nouveau domaine à discographie, il va automatiquement apparaître dans la boîte domaine sans autre intervention euh, de votre part. Voilà, c'est tout pour cette démonstration. Merci de l'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine démonstration bokeh.